Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, jingle. Oh oh, oh oh, oh oh, Dédé Frelon. Bon, les Dédés, 5000 abonnés. Mais c'est impressionnant. Un an et demi que la chaîne existe, 5000 abonnés. Et grâce à qui ben, Grâce à vous. Donc Je tiens à vous remercier. Franchement, 5000 abonnés, on les a même dépassés. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de votre soutien, vous avez vu, t-shirt, Et c'est joli celui-là, donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la boutique Dédé Frelon, vous aurez le lien dans la description, il y a plein de modèles, et je chargerai de t-shirt pendant cette vidéo, comme ça, ça vous permettra d'en avoir plusieurs. Il pas mal celui-là, vous avez vu, t-shirt DBZ avec des logos Dédé Frelon, c'est magnifique ça Bon 5000 abonnés, mais c'est un truc de fou 5000 abonnés. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces 5000 abonnés J'essaie de trouver des idées pour faire un petit truc avec vous. Ça serait sympa, non Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais faire Peut-être... Euh, peut peut-être, peut-être... Faire visiter mon atelier de plus près Peut-être Ah bon, je vais changer de t-shirt, bien sûr. Allez. Je suis un dédé. Vous êtes un dédé Notez-le dans le commentaire si vous êtes un dédé. Allez, je vais vous montrer un petit peu. Regardez-moi ça. Ça, c'est ma petite collection de petits nids. Alors ici, on a un nid de guêpe. Des petits nids de guêpe. Ça, c'est un nid de guêpe maçonne. Et là, vous avez des nids de frelons primaires. Petite galette d'abeilles. Et là, on est sur des nids de frelons. Là, c'est ma petite collection d'insectes qui sont morts. Que je n'ai pas tués. J'ai trouvé mort. Avec des lucarnes, Boîte à rongeurs. Tapette à ras, à l'ancienne. Ça, ça c'est quelque chose qu'on utilise presque plus. Ça va devenir collection un jour, je pense. Je vous montrerai la différence entre ces tapettes et les nouvelles tapettes. Bon, là, on arrive ben, à l'étagère où il y a quelques produits. Vous avez vu, là j'ai investi dans une caméra Nordtune qui se déclenche au mouvement. Peut-être qu'un jour, si on fait de l'arping de nuit, je pourrais l'utiliser. Et le petit poster de rat. Oh, qu'il est joli. Bon, après, c'est rien de spécial. Hein. Ici, il y a ma tenue de frelon. Voilà, avec une petite GoPro. Ah, un compresseur pour gonfler la poudreuse. Ah, ça aussi, c'est pas mal, je peux vous montrer. Là, il y a une GoPro. Regardez ça, j'ai investi dans un drone, ça peut être sympa ça pour faire des vidéos en airping et tout ça Voir sur des nids de frelons en hauteur On va voir ça cet été Il faut que déjà que j'apprenne à le maîtriser oh, Vous avez vu, j'ai changé de t-shirt encore bon, Je vous ai montré un petit peu ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir J'aimerais bien trouver un truc pourquoi pas vous faire gagner un cadeau Pour ça, il va falloir que je rechange de t-shirt, non Et voilà Il est bon celui-là Il est pas mal avec les, les épaules rouges Bon, oh, j'ai soif Bon, les dédés, qu'est-ce que je peux faire pour vous faire gagner un petit cadeau Vous n'avez pas une idée Ah, moi j'ai une idée en fait, depuis le début de la vidéo, vous voyez cette petite canette, petite canette Fanta, bon je ne fais pas de pub, hein. je ne suis pas sponsorisé, c'est juste que j'ai pris cette canette, j'avais du Fanta à la maison. Elle a apparu à plusieurs moments dans la vidéo et je vais vous demander dans les commentaires de me dire combien de fois elle a apparu. Je vous laisse jusqu'à jeudi, date de la prochaine sortie de vidéo, entre parenthèses, ça sera une sortie vidéo. Nouvelle vidéo, présentation de la chaîne Pour les nouveaux abonnés Donc vous me laissez ça en commentaire Et moi ce que je ferai jeudi C'est que je regarderai toutes les bonnes réponses Je relèverai les pseudos Et euh, je ferai sûrement une vidéo tirage au sort Et vous aurez un petit cadeau Surprise à gagner Et après celui qui gagnera, il me donnera son adresse Et je lui enverrai J'espère que vous allez trouver toutes les canettes Je suis fier d'avoir autant de petits DD Qui me suivent Franchement ça fait plaisir Je vous remercie encore Et je vous dis a très bientôt les Dédés